d d d d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 Le temps de s'amuser Normal on est là pour s'améliorer Pour y arriver On s'entraîne sans répit